Bonjour. Pour cette deuxième séance, nous voilà dans mon laboratoire, Préhistoire et technologie, une été mixte de recherche entre le CNRS et l'Université Paris-Nanterre. Dans cette technothèque sont organisés pour être consultables des objets produits selon diverses techniques expérimentales par les chercheurs du laboratoire. Elles nous servent à mieux connaître les caractères ou stigmates de ces techniques, afin de les reconnaître ensuite sur le matériel archéologique. S'y ajoute, dans le cas du lithique, des exemples d'actions naturelles parfois difficiles à distinguer de pièces réellement taillées par l'homme. En premier, la gélivation, c'est-à-dire l'action du gel. Voilà ici un gélifracte, un fragment déterminé par le gel. Il vient d'un large nodule. Dans ce nodule, il y avait... En, un peu en profondeur, une zone poreuse qu'on voit ici, une zone hétérogène. Et donc la fracture a commencé à cet endroit-là et s'est élargie jusqu'à la surface du bloc et a fait sauter cette galette, en quelque sorte. Nous avons ici un nodule de silex avec le même phénomène. Ils sont donc correspondants. Bon, malheureusement, on n'a pas retrouvé la, la galette, mais on y retrouve... Euh, le point d'origine, qu'on appelle aussi euh, nombril ou ombilique. Et on y retrouve sur les bords, le deuxième stigmate, en plus du nombril, de ces fractures par euh, gélifraction. deuxième stigmate étant des bourrelets ou rides concentriques. Et ici, on voit effectivement ces bourrelets, ces ondulations concentriques, qui trahissent probablement une, une, une variation dans la diffusion, dans l'élargissement de la fracturation jusqu'à l'extérieur du bloc, et à ce moment-là, le fragment est, est libéré en quelque sorte. Voilà, ça c'est le gel qui est assez simple à, à comprendre. On passe au feu maintenant. Les roches siliceuses comme le silex ont tendance à se rétracter à partir de 300-350 degrés, et du coup, cela va provoquer dans le matériau des craquelures. On voit là ici un exemple. Le matériau au début était homogène comme ça. Il est resté ici parce qu'il est plus en profondeur. Mais le pôle d'un petit bloc a été exposé à une très vive chaleur et le matériau en se rétractant, s'est complètement craquelé. Mais ce phénomène, assez curieusement, peut se produire au cœur d'un éclat dans son centre a priori peu visible à l'extérieur et à l'intérieur, le matériau est complètement craquelé. Un autre aspect caractéristique de ces craquelures, c'est l'aspect vieille faïence. À partir de 400-450 degrés, le matériau est complètement décoloré. Il devient blanc, quelle que soit sa, sa couleur initiale et les craquelures apparaissent également en surface. En fait, tout l'intérieur de cette pièce est craquelé. Si on la laisse tomber par terre, elle va exploser en petits morceaux. Et donc, on retrouve cet aspect caractéristique de vieille faïence craquelée. Tous ces fragments, si on ne les interprète pas bien, peuvent tromper, peuvent passer pour des, pour des fractures anthropiques. Après ces fractures d'origine thermique, il y a une catégorie qu'on appelle... Des tectophras, le mécanisme, c'est la compression des roches taillables, des roches siliceuses, le plus souvent, quand elles se sont formées dans une matrice calcaire très dure. À ce moment-là, à travers les mouvements de type tremblement de terre, érection de montagne, etc., le calcaire très dur va transmettre aux nodules de silex qui s'y sont formés, va transmettre des forces de pression absolument considérables. Et ça va faire éclater ces, ces éléments. Une première forme de, de, de, ces, de ces tectophras, ce sont des tranches qui présentent des... Euh, ici, c'est la, la tranche d'un nodule, comme la tranche d'un pain de campagne. Euh, des tranches avec des faces curieusement plates, euh, quelque chose de très plat, qui doit attirer l'attention. C'est suspect, c'est trop plat. Et puis, un premier type de stigmate, qui sont ces subdivisions du plan de fracture, ces macro-lancettes en marche d'escalier, qui illustrent le, le, la véritable déchirure que le, que le matériau subit dans, ses, dans une matrice très dure dans laquelle il est compressé. Un autre stigmate de ces, de ces tectophras sont des rides. Ces rides expriment des arrêts et progressions, ou en tout cas des discontinuités dans la progression de la fracture. Alors que dans les fractures par choc, anthropique, on aura une fracture qui court théoriquement de bout en bout. Donc on n'aura pas ces, ces signes d'arrêt ou de ou disprogression de, de, de, de, de la fracturation. On voit aussi des... Des sortes d'écailles qui ont euh, sauté, qui se sont détachées de la périphérie à partir de pôles comprimés par, par ces forces très importantes. Un fragment de tranche encore. Encore un fragment d'écailles. Ces écailles peuvent se, se subdiviser en baguettes. Et ces baguettes peuvent elles-mêmes se subdiviser en éléments Polyédrique. ces fractures par tectonique peuvent pas mal induire en erreur parce qu'il peut en résulter des pièces qui sont euh, évocatrices de pierres taillées, par exemple cette pièce-là qui peut bien ressembler à un fragment de, de lame et dont en fait chaque facette porte des, des signes d'anormalité de, de, de, des rides ici, des lancettes excessives, des, des anomalies de direction. Par exemple, des lancettes ici qui évoquent une origine de la fracture de ce côté-là, alors qu'on l'attendrait dans, dans cet axe. Et au niveau de sa prétendue face inférieure, au lieu d'avoir une section légèrement convexe, elle est ici très légèrement concave. Ça, c'est une grande anomalie, anormalité. Des fracturations secondaires sur le côté qui sont également euh, des anomalies par rapport à ce que, euh, à ce que produisent des fractures par choc euh, intentionnel. Donc en fait cette pièce qu'on a qu'on a pris euh, <rire> qu'on a pris à un moment donné pour une pièce archéologique une pièce taillée est en fait un, un objet tout à fait naturel. C'est pour ça que je l'ai récupéré. Après ces tectophras, on a encore une famille de fractures, qui sont les fractures par choc, par choc naturel. Différentes circonstances, les, les plages, les bords de mer, avec les tempêtes qui font, avec les vagues qui vont heurter les, les, les galets, faire sauter des galets, même chose pour les torrents, et puis encore une grande cause de, de fractures naturelles par choc, ce sont les chutes de falaises. C'est ce qu'on appelle les causes gravitaires, hein, les, les, les, les matières qui dégringolent euh, pour différentes occasions. On peut encore rapprocher, mais je n'en ai aucun exemple, les, les téphrofractes, tefro, le téphrofractisme. Téphro, c'est volcan. Ce sont les, les fragmentations de pierres dues à des, euh, à des explosions volcaniques. Euh, voilà un exemple de, de galet aplati fendu en deux de la plage d'Antibes. Euh, ou un écrasement ici sur le bord, ce galet a été projeté, il est retombé sur un autre galet, probablement, sur la tranche, et ça l'a fondu en deux. Il y a un écrasement ici, mais il n'y a rien de l'autre côté. Voilà, mais ça c'est naturel, et ça pourrait en imposer pour quelque chose d'anthropique de volontaire. Ah, une dernière cause de fracture naturelle, ce sont ce qu'on appelle les dry counters, ce sont en fait des galets ou des fragments de roche, primitivement, qui ont été usés par le vent, par un vent sans doute chargé de sable. Alors ça ressemble à des galets. Voilà deux Dreikanters. Dreikanters, c'est un terme allemand qui veut dire trois côtés. Effectivement, celui-ci a une section vaguement triangulaire. En fait, cette pièce, elle a été à un moment en face d'un vent dominant chargé de sable, qui l'a usé et qui a créé ces facettes. Et puis à un moment, elle a été, elle a été bousculée, elle a été retournée, presque dans l'axe la, opposé, et ce pôle également a été usé. Alors quelque chose qui n'est pas taillé, mais formé par la nature et qui peut tromper, certains amateurs en font collection en croyant qu'il s'agit d'objets sculptés par l'homme, sont des formes en fait tout à fait naturelles, voilà un petit nodule de silex qui, par les hasards de la nature, pourrait évoquer l'une de ces fameuses Vénus paléolithiques. Il suffit de le regarder de près, éventuellement à la binoculaire, pour voir qu'il n'y a pas de strie, il n'a pas été sculpté, il n'a pas été abrasé ou euh, et encore moins taillé. Il est tout à fait naturel, même si... Alors certains ont des, ont des collections d'animaux comme ça mammouth, ours, euh, Vénus. Euh